Benoît travaille à Bedrock et c'est maintenant un habitué des conférences de la FUP. Il nous a parlé par deux fois du développement asynchrone et maintenant il va nous parler de Fiber qui est la dernière découverte dans, dans ce domaine. Donc, mesdames et messieurs, Benoît Viguier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très content d'être là pour venir vous parler d'un sujet au top de la hype, au top du futur. On va parler de Fiber qui nous vient directement de PHP 8.1, qui n'est pas encore sorti, donc là on ne peut pas faire plus en avance. On est en Release Candidate, ça va bientôt sortir, vraisemblablement d'ici un mois. Et, et ben, nous, on a déjà commencé des expérimentations dessus, parce que ça nous intéresse beaucoup, côté Bedrock. donc Bedrock, c'est une boîte lyonnaise, anciennement connue sous le nom Web C'est la technologie qui propulse SysPlay et Salto en France, et aussi d'autres sites de streaming en Europe. J'ai déjà eu l'occasion de venir vous parler de ce qu'on fait côté back-end en PHP, notamment de la programmation asynchrone. Et eh ben, Fiber, c'est vraiment la prolongation de, de, parfaite pour la, la programmation asynchrone. Donc, C'est pour ça qu'on a eu l'occasion de tester ça. Comment on teste quelque chose qui vient du futur eh ben, En PHP, c'est simple, on le fait avec les RFC, c'est-à-dire une sorte de grosse pull request très documentée sur euh, que pourrait être cette, cette nouvelle fonctionnalité euh, Fiber. C'est Très intéressant de la lire, on ne va pas la faire aujourd'hui, mais ce qui va nous intéresser, c'est la classe, une nouvelle classe Fiber qui arrive. Euh, on, va la, on va la voir ensemble, petit bout par petit bout. Donc, ces trois fonctions, euh, dans un premier temps, j'ai mon petit euh, traditionnel Hello World. Donc, on va commencer par une fonction fou, euh, qui ne fait pas quelque chose d'extraordinaire. Elle prend un argument en entrée, elle l'affiche sur la sortie standard et elle retourne 0. Très bien. Je vais pouvoir instancier une fiber euh, et ben en passant en argument ma callable. Donc ici, la, la fonction fou euh, via une chaîne de caractères. J'obtiens mon objet fiber. Je peux démarrer cette fiber. Ça va revenir à appeler la fonction. Donc je peux passer autant d'arguments que je veux. Ils seront transmis euh, à la fonction euh, fou dans ce cas-là. Et une fois qu'elle est terminée, ben je peux récupérer la valeur de retour donc avec la fonction getReturn. Et je l'affiche ici. Donc dans ce cas-là, ce sera zéro. Donc voilà une Fiber, euh, essentiellement, c'est ça, c'est exactement comme une fonction. Et donc, vous vous dites, ça ne sert à rien. Rassurez-vous, j'ai d'autres slides, car il y a d'autres fonctions dans euh, cette classe Fiber. Il y a notamment des fonctions, que j'appelle de status, qui nous permettent de savoir dans quel état est la Fiber. Et ça, c'est nouveau, on n'a pas ça sur une fonction traditionnelle. Donc, exemple numéro 2, j'ai en haut une petite fonction status, qui prend en entrée une Fiber, et elle va m'afficher... « started running terminated » en fonction si son status est « started running terminated ». Il faut se réveiller. Alors, une Fiber, je peux la créer donc avec la, la fonction status. Si vous êtes attentif, vous remarquez là cette nouvelle syntaxe qui arrive aussi en PHP 8.1, qui est vraiment un point nommé pour les fibers. Donc, le nom de la fonction et à la place des, des paramètres, les trois points de suspension. Et ça, ça veut dire la fonction status. Donc, j'ai une Fiber qui euh, va faire tourner la fonction status. Dans un premier temps, je vais faire tourner la fonction status normalement sur ma Fiber, et son status, c'est oh, rien. Okay, là, je suis pas démarré, pas en train d'exécuter, de, euh, ni terminé. Ensuite, j'appelle ma Fiber, donc j'appelle ma fonction status, mais à, à travers la Fiber. Et il se trouve que je lui passe en argument la Fiber elle-même. Alors, pourquoi tant de complexité C'est parce que maintenant, eh bien, ma fiber, elle est dans l'état running. Okay elle est en train d'être exécutée, je suis en train de demander son status. Et elle est started aussi à la fois. Elle est démarrée et en train de s'exécuter. Et une fois que la fonction est finie d'exécuter, je peux redemander le status, et là elle est démarrée, toujours, mais par contre elle est terminée. On voit que les deux ne sont pas exclusifs. Ça c'est une notion de status qui est nouvelle, on ne pouvait pas faire ça avec une fonction normale. Mais c'est pas... Ce qui est complètement révolutionnaire. Ce qui est révolutionnaire, c'est les interruptions. Une fiber, c'est une fonction qui peut être interrompue grâce à la fonction suspend, et elle peut être redémarrée grâce à la fonction résume. On a une nouvelle fonction d'état par rapport à celle que je vous avais présentée juste avant, la isSuspended, qui va nous donner euh, ce, ce nouvel état. Donc je mets à jour ma petite fonction status, et euh, je... Je vous présente un autre exemple. Donc, je crée une fiber avec une nouvelle fonction. Elle est anonyme ici. Hein, ça marche aussi. Je la crée à la volée. On va revenir un peu sur ce que ça fait. Ça affiche before, ça suspend et ça affiche after. Je crée ma, ma fiber. Euh, son status, bah, comme tout à l'heure, c'est rien pour le moment. Je la démarre. Là, elle va s'exécuter. Elle va m'afficher before et puis elle va se suspendre. Donc c'est comme si on avait un return ici, c'est-à-dire qu'on on, on arrête réellement l'exécution de la fonction, un peu similaire à ce qu'il y avait avec les générateurs. On, bien sûr, ça ressemble beaucoup. Mais donc là, la fiber s'arrête, et je récupère le start renvoie la valeur retournée par le premier point de suspension. On peut appeler ça comme ça. Donc je peux demander le status. Maintenant, de la fiber, eh bien, la status, elle est suspendue. Et elle est toujours dans l'état exact où on l'a laissée. Avec la fonction résume, on la redémarre on peut lui redonner des arguments qui sont du coup les valeurs de retour de suspend. Donc là je concatène voilà, hello avec world. Et donc quand je reviens sur mon point d'exécution, la grosse flèche rouge, j'affiche la valeur de retour et du coup c'est là où je vais afficher hello world. Et puis je vais continuer l'exécution parce qu'il n'y a plus de raison de suspendre l'exécution. Et donc j'affiche after et c'est terminé. Le status c'est maintenant bien started et terminated. Ça c'est la feature, c'est ce qu'attendaient ce qu tous ceux qui faisaient un peu d'asynchrone, c'est vraiment la grosse nouveauté qui arrive avec Fiber. Une dernière fonction intéressante, euh, getCurrent, qui est une méthode statique, qui permet de savoir quelle est la Fiber en cours d'exécution là-maintenant. Ou rien, ou nul, si jamais il n'y a pas de Fiber en cours d'exécution. Un petit exemple, donc pareil, ma fonction fou. Un des cas d'usage intéressant, c'est que euh, je vais pouvoir savoir si ma fonction fou est exécutée dans une Fiber, c'est-à-dire si GetCurrent retourne quelque chose de non nul, ou alors si elle est exécutée dans le programme principal, c'est-à-dire pas dans une fiber. Euh, gardez bien ça en tête, n'importe quelle fonction peut être exécutée dans une fiber ou pas. Et euh, ça peut être important de différencier les deux cas, parce que je ne peux pas suspendre une fiber si je ne suis pas dans une fiber. Il y a deux, trois autres trucs hein, intéressants dans la RFC. Euh, dans la RFC. Il y a une classe de réflexion sur les fibers, il y a des nouvelles classes euh, d'exception d'erreurs. Alors les erreurs, elles sont assez logiques, on ne peut pas start une fiber deux fois, on ne peut pas faire un get return si elle n'est pas terminée. Donc c'est un peu une machine à état, euh, et si on ne respecte pas l'ordre, on peut avoir une, une erreur qui est levée. Et le concept de straw, c'est-à-dire qu'on peut résumer une fiber, la relancer normalement, mais aussi on peut la la résume avec une exception, donc c'est la méthode throw et du coup, ça va lever une exception. Je ne rentre pas dans les détails, n'hésitez pas à voir à la RFC ou consulter la doc pour ça. Deux points très importants, un peu implicites, euh, mais qu'il vaut mieux écrire, c'est que les fibers, c'est single threading. Il n'y a rien qui dit que ça tourne sur plusieurs threads, ça il n'y a rien qui change. PHP, un seul thread. L'autre chose aussi qu'il faut réaliser, c'est que ce sont des auto-interruptions. OK on ne dit pas, euh, moi, au programme principal, euh, j'arrête la fiber. Non, ça voudrait dire que les deux sont en train de tourner en même temps. Non, ce sont les fibers. Elles s'exécutent, elles peuvent se suspendre. Il n'y okay a pas de préemption euh, sur les fibers. C'est très beau. Qu'est-ce qu'on va en faire Alors, je vous ai déjà vendu la mèche. C'est vraiment top pour euh, tout ce qui est asynchrone. J'ai essayé, pour, le, pour la beauté de la science, de vous trouver un exemple. allez on peut faire aussi ça. Bon, c'est juste. Euh, ça sert à rien d'autre que, que faire de la synchrone, sinon c'est inutilement compliqué. J'ai déjà beaucoup parlé de la synchrone, comment ça marche, je ne vais pas tout refaire, je vous redonne juste l'intuition et puis pour vous montrer pourquoi ça marche si bien avec les fibers. Vous avez ici euh, voilà, une call un exemple où vous avez une fonction principale qui s'exécute et puis on lance des sous-fonctions, etc. Si je le fais dans une fiber, à un moment, ça va pouvoir s'arrêter à un moment où précis parce que, bah, par exemple, j'ai quelque chose à attendre, c'est un appel HTTP ou je fais un slip de plusieurs millisecondes, je ne sais pas. Et bien, bah, plutôt que de ne rien faire, on interrompt la Fiber et on rend la main au programme principal qui fait les choses que font un programme principal, je ne sais pas, et qui peut passer la main ensuite à une autre Fiber qui va faire quelque chose et puis s'interrompt dire dire, bah, voilà, j'ai pas rien à faire. ok Le programme principal, qu'on appelle souvent Event Loop, dans ce cas-là, peut reprendre la main et puis c'est lui qui va être... Un peu celui qui va donner le bâton de parole à « maintenant c'est à toi de parler, il n'y a pas forcément d'ordre ». On pourrait imaginer des cas super complexes où les fibers peuvent se réveiller les unes entre les autres. Et puis à la fin, l'event loop termine la fiber, mais pas obligé au final. Une fiber c'est une variable, on peut arrêter la fonction, ne jamais la terminer, et puis ça sera garbage collecté avec le reste. Le mieux c'est de vous montrer un exemple un peu pour vous montrer toute la puissance et, pour et pourquoi je suis tout guiderait à l'idée de cette nouvelle fonctionnalité. Alors, un cas classique, qui est le plus simple pour l'exemple, c'est quand vous mettez un slip, quand vous mettez un slip dans votre code, vous faites rien, PHP s'arrête, PHP rend la main au système, et, et, voilà, et c'est dommage, si vous essayez d'optimiser un peu vos, votre process, etc., vous pourriez faire d'autres choses. Okay Alors, j'ai créé... Un petit mini micro framework, un nano framework, voilà juste pour l'exemple, que vous pouvez trouver sur GitHub, euh, qui permet d'avoir des slips asynchrone. Euh, donc c'est vraiment tout petit parce que volontairement ça ne tient que dans un seul fichier et il euh, y a trois fonctions, ok Donc il y a une méthode slip, un constructeur, un petit objet avec un constructeur et une méthode run. On va regarder ensemble. Remarquez juste que là il y a rien qui dit que ça utilise des fibers. Et ça c'est un gros changement par rapport à toutes les approches asynchrones qui existent déjà en PHP, c'est que là, vous ne voyez pas du tout que ça utilise des fibers, vous ne voyez pas du tout que ça peut être asynchrone. Donc la méthode sleep, on retrouve le petit pattern qu'on avait tout à l'heure, à savoir que si je suis dans une, une fiber, je vais la suspendre. Je vais dire, bon, bah, quelqu'un veut dormir pendant tant de secondes, et bien je vais suspendre la fiber avec la convention que je la suspends avec la valeur en valeur, le nombre de secondes sur laquelle je veux endormir cette fiber. Si par contre on n'est pas dans une fiber, bah je vais vraiment faire un slip et endormir tout PHP. OK, dans mon petit objet slipper, qu'est-ce que j'ai Une fiber, elle est privée, elle est encapsulée, elle est cachée pour différentes raisons, et c'est pas exposé, c'est surtout ça qui est important. Donc je lui passe la collab, là, il n'y a rien de vraiment magique, je passe la collab et je la démarre avec les arguments qu'on m'a donnés. Rappelez-vous, la convention, c'est une fiber s'arrête en retournant le nombre de secondes qu'elle va attendre. Donc ça, je le stocke. Je n'ai pas d'autre moyen sur une Fibre de récupérer la dernière valeur qui a été sur laquelle on s'est suspendu. Donc je suis obligé de la stocker. Je la stocke ici. Et enfin, la méthode run, qui est plus longue et qui serait moins drôle à expliquer sur un slide. Donc je vais juste vous résumer les les cinq grandes étapes. Encore une fois, le code est sur GitHub. N'hésitez pas à poser des questions dessus. C'est fait pour. Il y a beaucoup de commentaires, normalement fait exprès. J'ai tous mes objets Slippers euh, que j'ai instanciés juste avant. Rappelez-vous, ce sont des, des collables qui, qui cachent une fiber à l'intérieur. Et je vais itérer tant que j'ai des Slippers, c'est-à-dire tant que j'ai des choses à faire. Donc, dans un premier temps, je vais les trier okay, par ordre de timeout pour être sûr de traiter euh, en premier ceux qui ont un timeout court. Okay je pop le premier élément, je l'enlève de la liste. Et puis, je me pose la question, est-ce qu'il est terminé? S'il est terminé, en fait, euh, il n'y a rien à faire. Je prends sa valeur de retour de la, de la fonction et puis euh, je le stocke dans mon résultat. Voilà, et puis, je continue. Il a été enlevé de, de la liste. Voilà. Fin pour euh, cette fiber. Dans le cas contraire, eh ben, vu que c'est le premier euh, qui a le temps le plus court, eh ben, je n'ai rien d'autre à faire en attendant. Donc, je vais effectivement euh, faire un slip, endormir euh, PHP pendant euh, ce petit timeout. Mais c'est le timeout le plus court. Que je puisse faire. C'est ça qui est intéressant. Une fois que c'est terminé, bon bah voilà, elle doit continuer maintenant. Je la résume, je la remets dans la liste des choses à faire, donc les slippers, et puis je mets à jour son timeout en fonction de la valeur qu'elle m'a éventuellement retournée si elle s'est ressuspendue. On itère tant qu'il y a des choses à faire, et puis ensuite on retourne les résultats. Ça, c'est une event loop. Basiquement, c'est une event loop très minimaliste, mais c'est exactement le job que ça fait. Alors, le code, c'est bien, les exemples, c'est mieux. Petite mise en situation avec un exemple ping-pong. Incroyable. Sans surprise, une fonction ping qui va afficher à l'écran ping. Et elle va faire ça toutes les deux secondes. Euh, pas de subtilité, j'ai un compteur, voilà, j'itère et j'utilise mon mini-framework pour dormir deux secondes et à la fin, j'écris, c'est terminé. J'avais la fonction ping et maintenant, voici la fonction Pong, incroyable, qui fait exactement la même chose, mais regardez, il y a juste un petit décalage d'une seconde entre les deux euh, bah, pour faire l'alternance, et que cet exemple soit tellement magique. Alors, encore une fois, je vous l'ai dit, il n'y a rien qui dit que j'utilise les Fibers là-dedans, il n'y a rien qui dit que je fais de la synchrone. C'est ça qui est vraiment pas mal avec cette nouvelle feature. C'est-à-dire que je peux toujours appeler mes fonctions de manière standard, synchrone. Si j'appelle ping, eh ben, c'est un fichier deux fois ping dans ce cas-là. Avec les timeouts de deux secondes entre les deux, je vous les épargne, et pareil avec Pong. Les deux marchent, l'approche synchrone marche toujours. Et en plus, si je les exécute via les slippers, on a les petites classes, je vais pouvoir les exécuter de manière asynchrone. À savoir que eh ben, je vais du coup appeler la fonction ping, elle va se suspendre. Ok, bah, je vais voir, bah, après il y a un Pong qui arrive, et puis il y a un ping, un Pong, etc. Et la vie trouve un chemin. <rires> Tout en modestie. Alors, cette feature que ce soit invisible, c'est vraiment la killer feature parce que euh, ça permet de l'intégrer euh, dans des, euh, dans du code qui n'était pas prévu spécialement pour faire de la synchrone. Je vous ai fait un petit exemple. Les exemples aussi hein, sont sur le repo GitHub avec Symfony. Donc euh, voilà toute la stack Symfony. Vous imaginez, je veux faire une console, euh, une ligne de commande, voilà qui me fait un ping. Donc, je vous passe toute la etc. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, peu importe. À la fin, j'ai ma fonction execute qui est cachée dans une commande. C'est exactement la fonction ping de tout à l'heure, seulement avec je récupère depuis l'input de la CLI, j'envoie sur l'output. Même chose pour pong. Okay, on a exactement la même approche. Mes commandes marchent toujours en mode synchrone. Bing, console, ping et pong, ça, ça marche pareil. Et Maintenant, comment on fait pour les exécuter de manière asynchrone, c'est-à-dire un peu les deux en concurrence euh, Il va falloir que on, ait, on fasse effectivement ce petit run avec Slipper. Et euh, donc ça, j'écris d'abord une fonction run commande, et cette fonction, pour lancer une commande, qu'est-ce que je vais faire Ça va être un peu bourrin, je vais démarrer une nouvelle application Symfony, faire, euh, ajouter la classe, donc soit ping, soit pong, faire un peu d'initialisation, je vous passe les détails, et on lance l'application okay, avec ma commande. Eh bien, cette fonction-là, je vais pouvoir l'exécuter deux fois de manière concurrente, une fois avec ping et une fois avec euh, la classe pong, la commande pong. Okay ça, ça devient mon nouveau bin console, grosso modo. Et maintenant, j'ai un point d'entrée PHP qui me lance deux, euh, deux applications Symfony en même temps. C'est-à-dire que vous imaginez, d'un côté, je bootstrap l'application, le cache, le, tout ce que vous voulez, les conteneurs, etc. Et à un moment, j'arrive sur la fonction sleep, J'arrête tout ça, je mets en pause, je remonte, et on passe de l'autre côté. Il dit, oh bah, il y a une fonction Pong, Hop, je reboostra toute l'application Symfony, les contrôleurs et la Terre entière. J'arrive à un slip, bon bah ok, j'arrête, et puis il repasse la main comme ça à deux stacks Symfony qui existent en même temps. Sans que Symfony soit au courant qu'on fasse de la synchrone. Et ça, c'est beau. L'exemple d'après, on va pas avoir le temps de beaucoup détailler, c'est, eh ben voilà, on étend ça au serveur web, c'est un pattern qui existe depuis longtemps en JS, en Python, en whatever, c'est de faire la même chose sur les serveurs web. Euh, donc ça change un peu la philosophie dont on avait l'habitude avec FPM, c'est-à-dire que j'ai un script serveur PHP qui va se lancer, il va faire plein d'initialisations, ça c'est intéressant, on va pouvoir initialiser une fois pour toutes, entre toutes mes requêtes, je lance mon serveur HTTP asynchrone en PHP, ça c'est pas nouveau, ça existe déjà, euh, les libres comme React ou... Euh, avec PHP ou AMP, ça le permet déjà, juste c'est très intrusif, j'en ai déjà parlé sur l'aspect asynchrone, et là, on imagine à chaque requête entrante, hop, nouvelle Fiber, application Symfony, je démarre, et dès que je tombe sur un appel bloquant, donc euh, slip dans, dans notre cas, et eh ben, ok, pas de souci. je prends une autre requête entrante éventuellement, et euh, je déroule jusqu'à la prochaine instruction euh, bloquante, et on fait comme ça, l'event loop passe le bâton de parole à, à chaque request, tout ça sur un seul... Euh, un seul process, un seul thread avec PHP. Pour conclure, euh, le futur, euh, ma vision, euh, ça n'engage que moi. Mais grosso modo, ce qui serait bien maintenant, c'est que qu'il bah, y ait un peu un standard qui émerge euh, pour que euh, on puisse utiliser ce même standard. Euh, alors PSR, c'est vraiment le turf du, du futur. Il euh, y a un bon mouvement, il y a une semaine, donc euh, juste à temps pour le, pour le forum, il y a Revolt PHP qui est sorti, une initiative entre les équipes d'AMP et de, de React PHP pour faire une event loop commune et pour pouvoir bâtir d'autres choses dessus. Donc ce n'est pas un standard pour les Fibers, mais c'est déjà un, un très bon mouvement dans l'écosystème asynchrone. Alors pourquoi ce serait bien un standard bah, Pour avoir des fonctions Fiber Ready Imaginez votre client HTTP euh, favori qui dit, bon, ben voilà, à partir de telle version, euh, maintenant, on est fiber ready. C'est-à-dire que si vous faites un appel HTTP et que vous êtes dans une fiber, on l'interrompt et puis on vous renvoie ce qu'il faut pour que vous nous réveillez euh, quand c'est terminé. quoi Ça, ça serait euh, pas mal. Et du coup, euh, moi, je fais mon... Euh, J'évangélise autour des fibers bah, pour que ça puisse euh, faire son chemin. Et si tout le monde l'utilise, bah, du coup, il euh, y aura un standard et du coup, il y aura des fiber ready. C'est le cercle vertueux. Et pourquoi pas que ça devienne une core feature de PHP avec une API non bloquante Là, on est dans l'hypothétique. C'est vraiment du futur. Euh, juste avant de terminer, un petit piège, un petit warning. Ce n'est pas magique. Okay euh, faire de l'asynchrone, c'est différent de faire du synchrone, Même si c'est caché, même si on a l'impression qu'il suffit de, il y a toujours des pièges. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas le premier test et ça ne marche pas, c'est nul. Il voilà, faut investir un peu de temps. Et... Mais il n'y a, a pas de... Il n'y a pas de problème insoluble en asynchrone. J'espère vous avoir euh, convaincu, ou en tout cas, euh, voilà éveillé un peu sur cette nouvelle fonctionnalité. N'hésitez pas à aller voir le petit repo, à faire vos tests, et si vous avez des questions, je suis là avant, pendant, après le repas. N'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup.